J'ai du mal à y comprendre merci, chose. merci, Monsieur le Président. Pour notre part, je ne crois pas que l'Alsace souffre du Grand Esque, puisque, au contraire, elle semble disposer ou va disposer, avec la nouvelle collectivité en matière de tourisme, d'un statut à part. J'eus aimé savoir aussi si le, le siège à Colmar a été le, choisi à l'unanimité de tous les, les anciens C'est Une question. Parce que je pense que porte à Mousson était bien mieux placé pour cela, plus central. Euh, mais moi je voudrais ch ch changer un peu, simplement vous, vous donner euh, une autre idée de, de, de, de tourisme, apporter ma pierre à l'édifice, il euh, y a six thématiques dans ce rapport. Et je vous propose moi pour le, le futur l'étude d'une septième. À l'instar des merveilles du monde qui étaient sept, et comme le chiffre sept en numérologie représente la vie intérieure, je vais parler de ce qu'on appelle le tourisme religieux, sacré, culturel, Cultuelle, en pleine expansion. Il n'y a pas qu'à sion euh, comme lieu où souffle l'esprit, comme l'écrivait le chantre de la Lorraine et du patriotisme Maurice Barès, mais des Sion-Vaudémont dans le Grand Est, il y en a plein d'autres. Il y a des dizaines de sanctuaires et des lieux de périnage catholiques comme Marienthal, Saint-Odile, Benoît-de-Vaux, Notre-Dame-de-l'Épine, Saint-Nicolas-de-Port, Dorémy, pour ne citer qu'une poignée d'entre eux. S'y rajoutent les cathédrales, les basiliques, les églises, les chapelles, les monastères, les couvents, les lieux de ressourcement spirituel, pour ce qui est catholique. Pro mais, mais il, y a, il y en a des dizaines et des dizaines, j'en oublie. Hein. Les protestants ont un musée à Sedan, et il y a 22 circuits spirituels protestants en Alsace-Moselle, très intéressant. Le patrimoine juif, lui aussi, est très important, que ce soit en Alsace, son, en Alsace, avec son caractère rural euh, atypique euh, pour l'Europe. Euh, Metz, avec, qui est la ville de naissance du Rav Gershom, en 960, considéré comme le père du judaïsme askenaz, ou du rabbin Aryeh le Benacher d'Ishagat Ariel, talmudis de génie et grande figure de la pensée juive, sans oublier, bien sûr, le grand Rachid, a trois écrivain, philosophe, et même, chroniqueur, et même sans doute Vingron-Champenois. Donc, les euh, grands commentateurs de la Bible hébraïque et du Talmud de Babylone. Il existe aussi, en dehors des, des, des, du tourisme religieux euh, que je viens de citer, peut-être aussi toute une niche en matière de tourisme euh, un peu New Age, si j'ose dire. Tout ce, qui est, tout ce qui concerne le tourisme sur les lieux énergétiques et vibratoires, là aussi, on en dispose dans nos montagnes, dans nos cascades, dans nos rivières, etc. Je pense donc que tout cela, parce que c'est sérieux, il y, a, il y a véritablement des niches touristiques, il y a, il y a avec, les, avec le prélage de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec Lourdes, etc., où tout ce qu'on peut voir, il y, a force, il, y a, il y a quelque chose à faire, à étudier, et c'est ce que je vous soumets. Je vous remercie.